80% des femmes qui consultent pour obésité sont des personnes qui mangent très peu. La nourriture n'est pas au cœur du problème. C'est le rôle que joue la nourriture qui va effectivement faire qu'on se retrouve en surpoids ou pas. Quand on essaye d'enlever la nourriture par le régime alimentaire, on va enlever finalement une sorte de béquille que nous avons et cette béquille en fait va amplifier le problème qui va faire que je vais reprendre plus de poids puisque aujourd'hui, c'est ce qui me permet finalement de tenir euh, face à cette vie difficile, à ce, à ce combat que nous menons tous les jours, à ces stress que nous rencontrons euh, à chaque instant. Nous avons à l'intérieur du corps des équilibres qui se maintiennent euh, de façon totalement inconsciente. Quand finalement je n'apporte pas à mon corps les éléments dont il a besoin pour se sentir euh, comment dire, à l'équilibre, eh il va constamment nous rappeler qu'il manque quelque chose. L'exemple du sommeil, c'est l'exemple le plus parlant. Lorsque je n'ai pas suffisamment dormi, je suis obsédée par l'idée d'aller dormir. C'est toute la journée, je suis en boucle, il faut que j'aille dormir, j'ai sommeil, à vivement ce soir, etc. Quand on ne mange pas ce que nos cellules nous demandent, eh bien, à un moment donné, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est juste une histoire d'obsession parce que mon corps n'a pas les nutriments nécessaires pour pouvoir fonctionner correctement et être en équilibre. Je rappelle que les cellules fonctionnent avec du sucre, de la graisse, et des protéines. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, quand j'enlève le sucre, la graisse et les protéines de mon corps, eh bien je suis en obsession avec cette idée de tout le temps me nourrir. Comprenez que la nourriture n'est pas le centre du problème, mais qu'effectivement, il faut aller travailler en profondeur sur les mécanismes et les comportements du cerveau qui poussent à manger, plutôt qu'effectivement, ce qui se passe dans l'assiette. Avec la méthode mère, allégez-vous la vie